C'est pour te valoriser. C'est pour la valorisation de... Ah d'accord. Tu... Ah, tu te mets de côté. Tu mets une partie de toi de côté, donc il faut forcément mettre une autre partie de toi en exergue. Et voilà le ping-pong avec les kilos. Ça va me parler du... de la difficulté à, à vivre pour soi à se vivre pour soi, à vivre son émotionnel, que son émotionnel soit là pour soi-même et pas pour les autres. Derrière, ça résonne une vie de... Alors, c'est quoi ça Une vie de déchets. Qu'est-ce que ça veut dire Une vie pour rien, pas une vie de déchets. Une vie pour rien. Et une vie pour rien, c'est... La mise de côté que tu te fais à toi-même. Le coup de poignard que tu te fais à toi-même. Euh, tu es là pour les autres, mais tu n'es pas là pour toi. On t'a appris ça. Ça a été distillé petit à petit dans ta manière de fonctionner. Il y a encore une histoire de place sociale, il y a encore une histoire de rapport à l'extérieur qui est là, parce que tes kilos te définissent. C'est l'identité que tu mets dedans. Et la question que me renvoie ta, ta structure d'ailleurs, c'est que si je ne mets plus mon identité dans mes kilos, que ce soit de manière positive ou négative, positive en les assumant ou négative en voulant les éliminer, qui suis-je Qu'est-ce que je vais découvrir de moi et lorsque je pose ces mots dans ta structure il y a vraiment une sorte de, de, de crainte de découvrir ce qu'il y a derrière donc là pour toi on est dans une dynamique de changement qui n'est pas, pas facile tu sais qu'il va y avoir un changement mais tu ne sais pas lequel donc tu restes à l'orée du bois sur le pas de la porte sans la franchir hum... Parce qu'il est tellement plus facile de courir après des kilos, après, euh, de courir après quelque chose que l'on perçoit comme étant négatif, qui est un peu le cheval de bataille de notre vie, plutôt que. Euh, ces kilos sont le, le, le voile. Sont... Ouais, euh, ces kilos sont, le, sont des voiles venant masquer quelque chose qui est beaucoup plus vital, beaucoup plus important. Et c'est quoi Je me vis seul, je me conçois seul. Ça résonne séparé du groupe, séparé des autres, sans réel lien. Il y a un besoin, ou des besoins, je ne sais pas, qui ne sont pas respectés. Pour le groupe, ça vient de parler de toutes les stratégies que l'on met en place pour éviter de voir notre état. On préfère le cache-misère. On préfère ce système de cache-misère. Le réel, le rapport à l'extérieur, le, le rapport à la matière qui ne nous mentira jamais. Nous mais dans une crainte énorme de découvrir ce qui va, ce qu'il en est réellement. Il y a une espèce derrière du mythe du héros. Et le mythe du héros, c'est un peu la, la, la, la légende, le, euh, la légende urbaine du héros. Que quelqu'un va venir nous sauver. Qu'il va y avoir au dernier moment quelque chose qui va empêcher le monstre de nous manger. Et le monstre, c'est l'extérieur, le monstre, c'est ce que nous craignons de nous-mêmes et qu'on qu projette à l'extérieur. Voilà ce que le groupe, voilà ce qu'on vibre en tant que collectif. Voilà ce que l'on n'assume pas en tant que collectif. Ouais. Le héros ne viendra pas. Parce qu'il n'y a pas de héros. Ni d'héroïne, ni rien. Il n'y a que toi. Face à toi-même. Et face à un toi-même qui prend différentes formes, différentes couleurs, différentes consciences, différents objets, différents êtres humains, différents animaux à travers le vent, la pluie, les arbres, à quel moment dans ce jeu, tu penses qu'il y a quelqu'un qui va venir te sauver, qui va venir te dédouaner de qui tu es, qui va venir apaiser tes souffrances, alors que seul toi peux le faire. Seul toi peut te le relever. Voilà ce que tu te caches, voilà ce que je me cache, voilà ce que nous nous cachons.